Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mes 5 astuces pour soulager les jambes lourdes et gonflées. Alors pourquoi on a les jambes lourdes Souvent on a les jambes plus lourdes l'été ou pendant une période de grosse chaleur, ça peut très bien être en hiver parce qu'on a trop de chauffage ou parce qu'il y a un chauffage qui vient d'en dessous. Ça peut être aussi parce qu'on est en station debout, trop longtemps, on travaille debout, donc là les jambes commencent à s'alourdir, on a une moins bonne circulation sanguine. Une autre chose que souvent on a tendance à faire et qui n'aide pas du tout les jambes lourdes ou les jambes gonflées, c'est de croiser les jambes, que ce soit quand on est assis au travail ou dans la vie au quotidien, mais même quand on est debout, on peut croiser les jambes. Alors ça, effectivement, ça va aussi couper la circulation sanguine parce qu'en fait, les jambes Lourde, ça vient surtout bah, d'un mauvais retour veineux, d'une mauvaise circulation sanguine. Malheureusement, souvent ça vient euh, dès l'enfance, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qui nous est héréditaire, mais on peut faire des choses pour soulager les jambes lourdes et éviter les problèmes avec l'âge, comme phlébite ou varice par exemple. Avec la grossesse, on ressent beaucoup les jambes lourdes et c'est normal. Mais cinq astuces Première astuce pour finaliser votre douche ou votre bain, je vous conseille un filet d'eau fraîche ou un jet d'eau fraîche en fait avec votre pommeau de douche, vraiment assez fraîche, vous verrez avec le temps vous habituerez, qui va de bas vers le haut, toujours donc de la cheville vers le genou. Donc finaliser avec ça votre douche ou votre bain va redonner un petit peu de fraîcheur et de, de retour veineux finalement. Deuxième astuce, tout simple Mettre un gros coussin, à peu près entre 5 et 10 cm, dépendant de vos besoins, vous le verrez sous votre matelas, donc directement en dessous, pas sur le lit parce que sinon, si on bouge, bah, c'est le bordel. Là. Fait que, finalement, directement sous le matelas, ça va légèrement surélever euh, vos jambes pendant la nuit parce qu'en en fait, l'immobilité crée justement une mauvaise circulation du sang, ça n'aide pas du tout. Alors là, justement, ça va aider à ce que le sang remonte vers le cœur. Astuce numéro 3, alors là c'est dans mon domaine, c'est bouger et même si vous êtes à la maison, bougez alors J'ai des super cours euh, sur Zoom euh, en ligne, en direct, live, comme le Pilates Tonic ou le Pilates Fitball, euh, qui sont justement et stimulent un petit peu euh, le rebond qui va justement retrouver le retour veineux, mais aussi la musculation des jambes et euh, retrouver une belle énergie. Le travail de la mobilité des articulations des pieds et des chevilles est essentiel. Puis j'ai un super programme en ligne qui s'appelle Pilates Balébar qu que vous pouvez télécharger. Vous avez le lien juste en dessous de la description de la vidéo. Donc un programme pour tonifier, affiner les jambes, retrouver une belle mobilité cheville aussi, parce que quand on a les chevilles gonflées, on commence à avoir les chevilles qui manquent de mobilité, ce qui crée des gros problèmes souvent de genoux ou de jambes, ou même de bassin. Donc masser aussi les, les pieds. Euh, vous retrouverez aussi plein d'astuces et de conseils pour euh, améliorer euh, la circulation de votre sang. Un autre sport que je vous conseille en complément, bah, c'est la natation. C'est le bonheur, c'est la, la perfection pour les jambes lourdes. Astuce numéro 4, le massage. Alors, justement, dans mon programme Pilates Balébar, j'en donne des astuces de massage, mais tout simplement, vous massez juste. Du, de la cheville au genou, hein, toujours dans un mouvement qui va du bas vers le haut, jamais du haut vers le bas, toujours en remontant, pour faire remonter le sang vers le cœur. Alors, tout simple, j'utilise une huile végétale et je mets quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple la lavande, le cyprès ou le thym. Euh, dans ma description, encore juste en dessous, vous verrez mon lien sur mon blog, j'ai écrit un article vous aurez plus de détails sur ça. Mais le faire au quotidien, donc justement, petit jet d'eau fraîche, petit massage, et ben voilà, vous êtes all set. Puis si vous voulez vraiment améliorer, alors n'hésitez pas à vous faire masser par une professionnelle ou un professionnel. Et je vous conseillerais ben, le massage type drainage lymphatique. Un bonheur pour les problèmes de jambes lourdes. Astuce numéro 5 et dernière. Encore une fois, super simple buvez buvez beaucoup d'eau. Beaucoup de mes clientes qui se plaignent de jambes lourdes, finalement on découvre qu'elles ne boivent pas beaucoup d'eau et qu'elles ressentent peu la soif. Alors on ressent peu la soif quand on boit peu, puis au fur et à mesure qu'on boit c'est comme si notre corps commençait à s'habituer à boire. Alors c'est quoi boire beaucoup d'eau ben, C'est au minimum un litre 5 d'eau, puis aussi pourquoi pas de la tisane De la tisane avec de la vigne rouge par exemple qui est aussi... Une... Ça fait circuler le sang, la vigne rouge, ça aide énormément à la circulation sanguine. Donc voilà les deux options, eau et tisane. Surtout, ne pensez pas à café ou thé. Le café et le thé sont l'inverse. Ils désaltèrent. Donc plus vous buvez de café, plus vous devez ajouter de l'eau. Donc si vous voulez de vrais résultats pour vos jambes, je vous invite à télécharger mon programme Pilates Balébar. Vous y trouverez 6 séances, des courtes et des moins courtes, pour tonifier, sculpter, affiner, mais aussi assouplir pieds, cheville, mollets. Tout ça pour améliorer votre circulation sanguine. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker avec un pouce. et N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je propose chaque semaine, chaque vendredi, une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires, ça me fera super plaisir de répondre à vos questions. Et merci de partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux. A très bientôt Bye bye